On va parler de Alexandre Rotendik aujourd'hui. Absolument, nous avons prévu de faire une journée dédiée à Alexandre Rotendik, qui est un mathématicien euh, de génie, en fait, euh, qui, a, euh, qui a écrit euh, plusieurs dizaines de milliers de pages, il y a deux chiffres qui existent, entre 20 000 et 40 000 notes, qui restent d'ailleurs à... à à étudier, et toute la communauté scientifique internationale des mathématiciens attend ce, cet héritage. Et la question que nous nous posons, nous, avec Stéphane trois ici présent, et également avec Nicolas Flaminski, et avec d'autres chercheurs et d'autres mathématiciens, sans vouloir prétendre à, à, à répondre à cette question de, de son héritage scientifique, c'est tout de même euh, d'arriver à identifier, vu depuis l'architecture et les architectes, qui utilise l'espace comme matière d'action en fait, quel peut être l'apport théorique, épistémologique et scientifique qu'Alexandre Grotendik peut apporter à la discipline de l'architecture concernant ces aspects justement théoriques sur la spatialité et sur l'espace. Alors c'est quelqu'un qui a travaillé dans une articulation de géométrie non pas analytique mais euh, euh, de géométrie, euh, une autre géométrie, et il articule la dimension euh, euh, il articule une, une dimension arithmétique à la continuité en fait, et en construisant euh, cette articulation, évidemment il théorise vers des espaces multidimensionnels, mais nous arrêterons simplement à la dimension 3. Alors Stéphane, peut-être que tu as un, un complément à apporter sur, sur ces questionnements-là Alors, euh, Grotendig, au départ, était un, vraiment un mystère pour moi, parce que euh, je me suis plus intéressé par des Tom tout au début. Hein. La théorie des catastrophes me parlait énormément, hein, et de la topologie et des questions de continuité. Donc c'est des choses qu'on va sentir lorsqu'on fait du dessin. Et euh, en, en réfléchissant à toutes ces questions, euh, un jour, je me suis posé la question du rapport qu'il pouvait y avoir, et c'est la question que se posait Cantor, qu'il pouvait y avoir sur le rapport entre les nombres discrets, et les, les ensembles discrets et les ensembles continus. Et euh, Poincaré aussi a fait une conjecture là-dessus. Et ce qui s'est passé, c'est bah, que lorsqu'on dessine, on peut se poser si nos traits sont continus ou s'ils sont discrets. Qu'est-ce que c'est que la discrétisation quand on applique son pinceau sur une, plate, sur une surface euh, Qu'est-ce que c'est que cette discrétisation, ce choix, cette localisation Et euh, donc ça a posé énormément de problèmes épistémologiques sur le geste même de, de, de, de peindre et de dessiner. Et euh, au fur et à mesure de mes recherches, je tombe sur Crottenbeek, euh, pour lequel je ne comprenais absolument rien jusqu'au moment où je, où je, où je m apparaît, m apparaît que ce mathématicien fait un pont entre l'algèbre et la géométrie, c'est-à-dire entre le discret et le continu. Alors, pour moi, c'était une conflagration parce qu'en réalité, je pense que c'est une question absolument cruciale en termes d'épistémologie et de philosophie pour notre, pour notre siècle et notre société. C'est-à-dire que ces discrétisations, c'est quand on localise quelque chose, on le nomme, on l'essentialise, un c'est un, ça n'est pas autre chose. Alors que tout ce qui y a autour d'un un, un pour peu qu'on soit dans les, dans les réels, ça devient quelque chose d'extrêmement subtil, sophistiqué, qui va convoquer la question de l'échelle, qui va convoquer les questions de la définition, etc. Et là, trouver un mathématicien, je dirais un intellectuel, qui est capable de fabriquer un corpus qui permet de passer de l'un à l'autre sans avoir euh, cette impression de rupture, euh, je trouve ça assez bouleversant. Je trouverais même, d'une certaine façon, je trouverais que c'est presque religieux, au sens où, euh, à mes yeux, là encore, c'est que il euh, y a une grande crise euh, pour notre. Euh, quand Nietzsche a déclaré la mort de Dieu, ça fait longtemps qu'on qu qu qu de sa mort, non, son absence, euh, ou son, son absence, son inexistence. Euh, finalement, on se coupait euh, d'un monde continu dans lequel tout va très bien puisqu'il y a quelque chose qui nous veut du bien autour. Et puis on, on arrive, on repart, et les choses sont écrites. Et là, on se retrouve avec des objets, nous-mêmes en tant que matière, en train de distinguer des autres, on est on se distingue les uns des autres, vraiment avec une, une ontologie spécifique, je une ontologie qui nous discrétise d'une certaine façon. Alors ce n'était pas pour comparer les êtres humains aux nombres, non pas, mais je me dis il y a quelque chose de semblable et ça pose énormément de… ça pose tous les problèmes de, de, de perception et qui probablement vont revenir aussi à quelque chose qui me plaît énormément, c'est maintenant, et ça on va revenir aussi à des questions des années 60, de d'où on parle Alors au lieu de dire d'où on parle, bah, c'est quels sont les outils avec lesquels on parle On définit les outils, ça c'est le démarche scientifique. Alors là-dessus, bah, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une rêverie euh, peinte euh, en me posant la question de l'espace entre une peinture et une autre, c'était de morphine et euh, qui était en réalité, j'ai voulu appliquer le système de bijection dans la peinture et je me suis aperçu que ça ressemblait au morfine et au Foncteur de Crotendique. C'était des catégories beaucoup plus larges, beaucoup plus bizarroïdes, prendre un chaos sur un autre chaos et essayer de trouver s'il y a une bijection possible. Waouh et ça, c'est magnifique. Alors, les architectes sont extrêmement friands de modèles. Euh, et effectivement, la question que pose Wotendijk, c'est euh, d'une certaine manière, euh, un peu en amont de lui, au, au, au début du XXe siècle, cette euh, articulation discrète continue a déjà, avait déjà évolué avec les modèles de Mandelbrot, où, on, où on, a, on a des objets de dimensions irrationnelles qui apparaissent. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est effectivement... Euh, quel est l'apport théorique Comment les architectes peuvent venir euh, s'interroger, en fait, sur des questions euh, nourries par le modèle de Grotonique On peut très bien imaginer, c'est euh, euh, une transition douce pour rentrer dans un bâtiment, ou des choses comme ça. Ça peut être... Euh, peut, voilà, enfin, c'est moi, c'est la première idée qui me viendrait. Au lieu d'avoir le seuil de la porte, bah non, euh, un dispositif euh, qui devient de plus en plus dense, et on se localise au fur et à mesure de... C'est vraiment une très très belle idée parce que ça nous permet probablement de changer un certain nombre de codes et d'implicites de mouvements dans l'espace. Donc c'est un potentiel théorique qui est porté à la disposition des architectes. Et c'est cette interrogation-là qui nous conduit à élaborer cette journée. Merci